Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations chez Pronils, Et aujourd'hui, je vais vous raconter plus à propos du Max Gloss. Donc, comme vous voyez, c'est un gloss en bouteille, donc très facile d'utilisation. Il a un résultat super brillant. Il va protéger, protéger très longtemps contre les griffes et aussi, c'est votre meilleur allié contre les jaunissements. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise Comme vous utilisez votre gloss habituel, au-dessus de votre gel de couleur, vous pouvez l'appliquer grâce au pinceau qui est intégré. Vous l'appliquez sur les 5 ongles à la fois. Vous scellez bien le bord libre et vous catalysez 5 ongles à la fois dans la Smart Light pour 30 secondes full. Alors, après catalysation, il y a un résidu collant. Ce résidu collant, vous allez l'enlever avec le Non-Acetone Polish Remover. Veillez bien à ce que vous ayez suffisamment de produits sur votre cosmetic pad. Bien mouillé, et vous ôtez les résidus collants du Max Gloss. Et après, vous êtes parti pour une brillance impeccable, pendant trois semaines, pas de jaunissement, pas de griffes. Max Gloss